c'est dit alors bah, c'est samedi j'espère que vous passez un bon week-end ici on a encore de la neige donc on est toujours en train de se geler n'est ce pas mais la neige est en train de fondre moi en ce qui concerne le covid ça va mieux vous savez que j'ai eu au micron donc j'ai bien senti passer euh, surtout la semaine dernière là ça ça va mieux quoique au niveau de la gorge euh, de temps en temps faut que je me racle un peu la gorge mais mais ça va euh, merci beaucoup pour le live hier. Hein. Alors, je ne l'ai pas laissé, euh, effectivement, parce que j'ai eu le sentiment qu'il fallait que j'enlève. Je sais pas pourquoi. Euh, j'ai dit plein, plein de choses. <rire> Une grande bavarde, n'est-ce pas Et j'ai eu le sentiment qu'il fallait que je fasse attention. Donc, dans ces cas-là, je suis mon, mon, mon intuition. Vous savez qu'on va être de toute façon avec bébé, comme je dis toujours, big brother, n'est-ce pas Qu'on va être sur la sellette, dans le collimateur. Et j'avais pas envie euh, voilà, d'attirer l'attention plus que ça par rapport à ce que je pense et euh, à ce que je vois se mettre en place au niveau de notre société. Bon, alors, euh, par rapport à Caligula, ouais. Alors oui, effectivement, un des Gotaro pense qu'il euh, va repartir pour un troisième mandat. Mais moi, j'ai beaucoup de respect et d'estime pour un des Gotaro. Je la trouve excellente, même si certaines personnes ne sont pas d'accord. Euh, il faut, Je trouve qu'elle a beaucoup de courage et elle dit ce qu'elle voit et c'est comme ça. Euh, je sais que Flash Manuvoyance, lui aussi, dit qu'il va toucher aux institutions. Bon, bah, écoutez, moi, je, je pense que Indigo Taro et Flash Manuvoyance ont bien saisi le personnage qui est fou, de toute façon, et qui ne veut pas lâcher le pouvoir. Donc, oui, il va certainement faire tout ce qui est en son pouvoir, justement, pour rester d'une façon ou d'une autre. C'est vrai que moi, j'avais l'impression qu'il visait plutôt euh, le, la, la Commission européenne, puisqu'on sait que notre chère Ursula... Euh, finit son mandat en 2024. Alors, est-ce qu'elle va en avoir un autre Est-ce qu'elle va partir Il faudra regarder. Si elle part, euh, est-ce qu'il va postuler euh, Le Caligula premier. Donc, il faudrait, pour ça, qu'il quitte la présidence pour aller vers un poste plus prestigieux dans lequel il pourrait faire encore plus de dégâts. Donc, euh, bon, pouvoir ici, pouvoir là. De toute façon, on sent qu'il ne veut pas lâcher le pouvoir. Quoi. Donc, il faut voir. Dans un cas comme de, dans, dans l'autre, de toute façon, on est mal. <rire> voilà. Mais, euh, ouais, donc, euh, moi, je vais pas regarder ça. Hein. De toute façon, il n'a pas fini de faire le travail pour lequel il a été placé. C'est sûr. Et donc, j'avais envie plutôt de regarder s'il ne pouvait pas avoir un incident de parcours au niveau de la santé. Parce que ça, par contre, moi, c'était ressorti dans un de mes tirages. Et Flash, Manu, Voyance, j'aime bien regarder ses, ses lives à, à Manu, euh, L'autre Manu <rire> disait aussi qu'il le voyait euh, avoir un, un souci de santé. Et, et moi, c'est ce que je pense. Donc, on va plutôt regarder ça, après cette longue introduction, n'est-ce pas Donc, pour ça, eh bien je vais me servir de... Euh, comment ça s'appelle Ah oui, le tarot des visions, oui, c'est ça. j'ai pas utilisé encore le tarot des visions de, de Thierry Marchetti. Alors, vous voyez, ces cartes-là sont très belles. Par contre, je ne vais pas du tout regarder les interprétations parce que je les trouve trop soft je vais regarder ce qu'elle m'inspire. Donc, si vous avez ce tarot-là, n'allez pas euh, foncer sur le, le petit livre des interprétations. Je vais le faire à ma façon. Voilà. Parce que je trouve que les, les interprétations, elles, elles ne me plaisent pas. Elles sont, elles sont trop, trop douces, trop gentilles. Et, euh, et, et on ne peut pas faire... On peut pas serrer d'un jeu quand tout est trop gentil. Ça ne marche pas. Et puis, je vais me servir peut-être de celui-ci aussi qui s'appelle le, le Dark Mirror. Voilà, c'est celui-ci. Donc je me sers de temps en temps de consultation, notamment au niveau sentimental, qui, qui est pas mal. Vous voyez, c'est plutôt gothique. Hein Donc j'ai plutôt envie de prendre ces, ces deux, euh, deux jeux-là pour parler de Caligula, parce que c'est quand même des jeux assez, euh, assez symboliques. Alors, bon, sinon vous avez vu pour Pierre Palmier, hein, toujours pas en prison. Ben ouais, moi c'est ce que je pensais. Hein. Après, je peux me planter, hein, mais je ne voyais pas en prison. Pardon. Et je vous avais dit qu'on ne trouverait rien. Voilà. Eh ben non. Alors, on pourra poser la question, de savoir s'il y avait vraiment quelque chose à trouver. Moi, mon tirage, ne me laissais pas de doute. Hein. Euh, J'avais des enfants qui criaient et tout. Enfin bref, <rire> vous regarderez. <rire> C'était tombé. Hein. Et puis, la dernière carte du jeu, bon, se passer de commentaires. Pour moi, il y a des trucs. C'est sûr, sûr. Mais on pourra reposer la question comme ça. Alors, la santé, la santé de Caligula. Comment va-t-il Voilà. Donc, euh, je pense bien à lui, n'est-ce pas Alors... Alors, ça, on ne sait pas si c'est un homme ou c'est une femme. C'est quelqu'un qui est peut-être assez androgyne. Donc, quand même assez féminin. Allez, si, c'est une femme. On va considérer que c'est une femme. Ouais, elle ouvre quelque chose, d'accord. Et là, c'est quoi Alors, je découvre en même temps que vous. Hein. Il y a un carousel. Ah, vous allez rire. Regardez, on a Pinocchio. <rire> ouais, bah oui, bah oui, il faut bien s'amuser de temps en temps. Là, on a un Pinocchio. Bon. Pinocchio et sa poupée, qui font les fous, qui s'amusent. Et là, c'est une femme, ça fait penser, vous voyez, à une espèce de, de, de petite boîte, et on libère, on libère des êtres dorés. C'est marrant parce que ça, c'est vraiment une belle carte, normalement. Une femme de pouvoir, une femme de pouvoir qui libère quelque chose. Une femme de pouvoir, de puissance. Et là, on fait les fous. Pinocchio qui regarde. Bon, dans cette histoire-là, il y a une femme, sur sa santé, hein, il y a une femme qui libère des choses avec beaucoup d'énergie, <coughs> ici. Moi, je pense déjà que par rapport à son, son état de santé, il doit prendre quelque chose, une espèce de cocktail qui doit lui donner de l'énergie. Je vous dis, hein, je sors des cartes, je, je, là, je me prends mes cartes, comme ça, et je les interprète à ma façon. Il reçoit une espèce de cocktail d'énergie qui l'aide à tenir, alors même, ici vous avez Pinocchio, je ne sais même pas qu'il était dans le jeu, <rire> qui fait son fou, voilà, qui est débridé là, vous voyez, il fait n'importe quoi, puis il y a une poupée ici qui le regarde. Donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il doit prendre déjà quelque chose pour lui permettre de fonctionner face à ces débordements. Bon, on en a un autre hein, qui s'appelle Joe, qui est euh, du côté de l'Ouest. On se demande aussi comment il fonctionne. Hein. Il doit aussi avoir des petits cocktails de, de vitamines ou de, de super, méga, euh, forts pour, euh, pour qu'il arrive à marcher de temps en temps. Hein. Enfin, en, en gros, c'est ça. Ben là, c'est pareil. Pour moi, on lui donne quelque chose qui fait qu'il arrive à fonctionner. Alors même que, on voit très bien ici, c'est un cheval fou. D'accord Bon, Ok. D'accord, d'accord. Alors, au niveau de sa santé, qu'est-ce que tu peux me dire sur la santé Alors, Pinocchio, du coup, je vais l'appeler. Hein. <rire> voilà. Bon, ben, ça, c'est encore lui, le magicien. Puis alors, il y a certains symboles, n'est-ce pas hein, L'équerre, on ne va peut-être pas trop euh, en discuter. Donc, il y a des gens ici, qui sont autour de lui, qui ont plein pouvoir, qui le manipule et qui lui donne des ordres alors moi je vais vous dire un truc c'est que ça pour moi c'est pareil c'est qu'elle qui commence à en avoir un peu marre quelque part par rapport à tous les ordres qu'il reçoit vous voyez le temps je sais il a envie d'autre chose il a envie d'une pause ou alors, il va être obligé d'avoir une pause, de faire une pause ici. Vous voyez bien, la, la personne, elle est repliée sur elle-même. Elle a les pieds qui touchent pratiquement l'eau, donc du ressourcement, voire une cure. Et là, euh, elle est dénudée. Donc euh, là, elle n'a plus rien, quoi. Plus rien pour la protéger. Alors, j'ai le chiffre 6, ici. Je sais même pas qu'il y avait un chiffre. C'est marrant, ces cartes-là. J'ai le chiffre 6. Alors comment interpréter ça le 6, 6 mois. Pourquoi pas C'est la première chose qui m'est venue à l'esprit. Ah, puis j'ai un 8 aussi. 8, 3, 7. Ah, c'est marrant, je découvre les chiffres. Mais le 6, je l'ai vu en premier. Ah, c'est des chiffres qui tombent de l'horloge. Ah, c'est extraordinaire, cette carte-là. Ouais, donc effectivement, il y a des choses qui sont en train de se dérégler, là. Son horloge interne est déréglée. Ah, ça y est, je viens de la voir. Ouais, j'ai des petites choses comme ça qui m'arrivent en tête. Son alloge son biologique, son alloge interne est déréglé. Donc son cycle naturel est déréglé. Il y a un balancier. Il a touché à, à son rythme à l'intérieur de lui, vous savez. Hein, on a tous un rythme qui nous fait fonctionner. Et lui s'est déglingué. Voilà, c'est le mot que j'ai, s'est déglingué. a tout qui part en petits morceaux. Vous voyez, le chiffre, le 3, il est là. Après le 4, je suppose qu'il est parti dans la nature. On a plus le 5. Il est parti aussi. Le 6, le 7, le 8. Le 8, il est en train de partir. Il y a tous les chiffres qui s'en vont. Toute son horloge, tout son horloge interne, elle est en train de se casser la figure. Donc il va être obligé de faire une pause pour se vous voyez, pour se ressourcer. Pour, pour se repurifier. Alors, gardez le 6 en tête, pour une raison pour une autre, j'ai vu le 6 d'abord. Voilà. Donc, il y a bien des choses qui vont devoir être arrêtées. là. Mais, comme je l'ai dit avant, on lui donne des petits trucs pour le faire tenir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur la santé de Manu Bon, là, il y a une femme très importante dans sa vie. Alors, je pense que vous savez qui c'est, celle qui a une perruque. Hein, qui lui dit quoi faire. Voilà, Il s'amuse s'amuse bah, ou son muse. <rire> Petit clin d'œil. En tout cas, puisque que j'ai l'histoire les, les, les, d'art, là, vous voyez. Donc, quelqu'un, encore une fois, qui lui dit ce qu'il doit faire. Ouais. Bon, on sait qui c'est. Il y aurait des choses à dire encore là-dessus, mais bon. Quelqu'un, vous voyez, qui est beaucoup dans les, les histoires de maquillage. Hein bah oui, avec le budget que cette personne a par an. Hein, peut y aller au niveau de la palette de maquillage. Hein, enfin bref. Alors, la santé de Manu. Qu'est-ce qu'on a ici Le penseur de Rodin. Ici. Mais le serpent et la pomme. Donc il y a bien quelque chose. vous Voyez la, la personne. Hein, beaucoup de cartes de féminin. Hein, euh, elle est dans la même position que le penseur de Rodin. Mais elle n'arrive plus à penser. Justement. Elle n'arrive plus à réfléchir. Hein. Donc, il y a bien le côté mental. Puis, vous avez des cartes ici. Hein. Donc, euh, vous savez, la logique, l'ordre, la méthode. Hein. Et, et là, là, vous allez vous allez halluciner. Mais regardez, la, la femme, elle a une espèce de cordon qui la relie à un singe. Bon. Alors, moi, quand j'avais fait mes études de psycho, il y avait une expression qui, euh, qui était « porter un singe sur le dos ». Ça veut dire, en fait, ici… Ce sont des gens qui sont euh, qui sont euh, addicts à la drogue. Ah, comme on dit déjà addict Addict, c'est anglais, pardon. Qui sont drogués, voilà. Qui sont junkies. Ouais, c'est encore un mot anglais, je sais bien. Mais je crois qu'en France, on n'a pas de mot aussi fort pour ça. Qui sont dépendants. Mais c'est plus fort que dépendants Donc, quelqu'un qui a un fil à la patte, si je puis dire, par rapport à un singe. Donc, qui est complètement relié à la drogue. Hein, vous regarderez dans le, sur inter Internet, hein. Avoir à porter un singe sur le dos, il me semble que c'est pas sur l'épaule, ça va être sur le dos. <cười> voilà, donc ça, c'est quelqu'un, ici, avec la pomme de la tentation et le serpent, qui joue à des jeux très, très, très, très, très dangereux. Bah, ouais, la pomme rouge, quand même, hein. c'est le poison. Et puis là, c'est pareil, hein. c'est encore du poison. Donc, c'est des poisons. Avec, ici, on est accro. Et on n'arrive plus à penser. Bon, il va avoir un problème mental qui fait qu'il va devoir effectivement s'arrêter. Moi, j'avais le chiffre 6. Donc, oui. Oui, oui, oui. Et cette femme-là, eh bien, elle a tout pouvoir sur lui. Alors, donc, euh, bah, j'ai la réponse. Hein. Alors, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il va revenir hein Est-ce qu'ensuite, il sera en état de euh, revenir parce qu'il peut très bien partir, je ne sais pas moi, faire une cure. Enfin, j'en sais rien comment ils vont nous le vendre. Mais est-ce qu'il va revenir Alors, on a le sablier ici. Toujours le temps. Pour finir, pour finir son temps, j'entends un petit peu dans ma tête. Pour finir, ce qu'il a à faire, vous avez aussi un petit peu le sablier en forme de l'infini. Vous savez ici Donc... Infini, mais qui sera fini. C'est-à-dire qu'il aimerait bien, effectivement, que ça se poursuive, que ça se poursuive. Mais quelque part, avec le personnage qui met un, un doigt, vous voyez, ici, sur le sablier, qui dit non, attention, son temps lui est compté. Parce que entre ce qu'on veut et ce qu'on peut, hein, lui, il aimerait bien, effectivement, étendre à l'infini le temps qu'il a, justement, pour gouverner. Mais le personnage ici dit non, le temps est compté. Vous avez, avez d'ailleurs, si vous regardez bien sur la carte, comme quelque chose qui fuit du sablier, vous voyez Et on met le doigt dessus pour justement éviter que ça fuit davantage. Mais ça n'empêche pas. Donc ça, ça, c'est du sable ou c'est de la lumière ou ce que vous voulez. C'est l'énergie vitale, moi j'ai l'impression, c'est l'énergie vitale qui s'enfuit. Donc d'une façon ou d'une autre, même s'il veut rester quelque part, la nature a ses droits, et la nature reprendra ses droits et interrompra contre sa volonté son temps. Parce que c'est quelqu'un qui est humain, même si c'est surtout une enveloppe physique, parce que humain, on est d'accord qu'il n'a rien d'humain, il n'a aucune empathie. Moi j'avais vu qu'il n'y avait pas vraiment de conscience non plus, mais il a quand même un corps humain avec des organes. Et ça, ça va le lâcher. Donc, est-ce qu'il reviendra euh, À mon avis, pour un certain temps, un temps qui lui est compté. On va voir encore ce qu'il peut nous dire d'autre sur le fait qu'il va revenir. Vous avez ici les poumons. Alors, c'est amusant quand même. Hein c'est vraiment c'est une très belle carte. Ça, c'est vraiment une carte magnifique. Mais moi, encore une fois, je le vois par rapport aux organes, à, par rapport à, à ma question. Et vous avez ici les poumons. C'est les poumons que je vois. Donc, il y a peut-être quelque chose au niveau de ces poumons. Pour une raison, ou pour une autre. Hein. Moi, je ne suis pas très au courant. Enfin, quoi que si, je devrais, puisque j'ai quand même étudié les, les effets des drogues. Mais enfin, ça fait longtemps. Hein. Euh, la coco. Euh... Ouais, non, c'est plutôt les neurones, non Alors que là, je vois les poumons. Pour une raison, ou pour une autre. La respiration. Les poumons, la respiration, ça c'est la nature. Ok. Donc quelque chose au niveau des poumons. Ou au niveau des ramifications. Au niveau de la respiration. Ouais. Je ne sais pas pourquoi. Ça se trouve, il prend encore d'autres trucs hein, et ça touche les poumons, hein, les savoirs. <rire> J'en sais rien, moi. Alors, j'ai une panne de batterie. Le téléphone s'est éteint d'un coup. Eh ben voilà, c'est un signe. Ça veut dire qu'en ce qui le concerne, ça va s'éteindre d'un coup. Boum, panne de batterie. Il n'y a plus d'accu. <rire> il n'y a plus de, de batterie. Ben c'est ça, en fait. Ça sera pareil pour lui. Vous avez ici les signes. Donc, il faudra regarder les signes. Il y aura des signes. Toujours pareil. Hein. C'est aussi la vanité, cette carte-là. Mais les signes. Donc, faire attention aux signes en ce qui le concerne. Alors, J'étais toujours en, en train de demander si elle allait revenir. C'est intéressant aussi cette carte-là. On a un homme. Euh non, pardon. Excusez-moi, je raconte. Une femme sirène. Une femme sirène. Ah, je commence à tousser. Une femme sirène. Il y a ici une partie qui est dans l'eau et une partie qui est dans l'air. Ça, c'est intéressant. Donc, entre deux mondes. Entre deux mondes. Ouais, entre deux mondes. Alors, est-ce qu'il reviendra Il y aura des signes. Mais quelque part... Euh, parce que, vous savez, une sirène, c'est un... Euh, c'est une créature. C'est une créature qui ne peut pas vivre euh, complètement dans l'air, hein. Ce royaume, c'est l'eau. Donc, c'est comme si, en fait, il allait être entre deux mondes. Je sais pas comment vous dire. Il, est, il va être mal adapté. Voilà. Quand il va revenir, il sera plus vraiment euh, humain, quoi. Enfin, c'est ça, en fait, c'est une créature non humaine. Il, il fonctionnera plus de façon complètement normale. En gros, c'est ce que j'ai dans la tête. Il sera entre deux mondes. Donc, entre deux eaux. Donc, entre deux états. Oui. Donc, il reviendra, mais il ne sera plus tout à fait comme avant. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Toutes qui me, tout, tout, qu me viennent en tête, comme ça. Et en plus, quand il reviendra, donc pareil, hein, après son, son break, notamment par rapport à sa santé, il y aura une trahison qui l'attendra. Le chat noir... Avec une femme qui lancera les dés du destin. Et vous avez la carte 13. Alors, je sais bien qu'elle trèfle la quatre feuilles. Mais bon, c'est il y a quand même une trahison derrière. Vous voyez Donc, euh, c'est mitigé tout ça. C'est mitigé. Il y a une femme de pouvoir derrière qui lui fera, à mon avis, une méchanceté. C'est très curieux. Bon, ok. C'est la carte du destin aussi. Hein. Dame fortune. Ah, c'est dame fortune. Dame fortune qui lui a souri jusqu'ici. Mais attention, la, la fortune est capricieuse. Fortuna. Et à mon avis, quand il reviendra, il ne sera pas très loin de la fin. Ok. Bon, alors la question que vous attendez toutes, c'est toutes je ne vais pas la poser, si <rire> non on va plutôt regarder du côté d'Ursula, allez on va demander si Ursula va rester présidente de la commission euh, UE, voilà plutôt ça moi que, qui m'intéresse l'autre là, de toute façon euh, sa place elle est réservée à un endroit où il fait très chaud ou alors très froid, enfin je ne sais pas moi j'ai toujours pensé qu'il gelait en enfer mais enfin, ça se trouve, je me, me, me trompe hein mais de toute façon, lui, il est foutu parce qu'il a fait trop de mal. Donc, donc on va le laisser à son triste sort. On va plutôt regarder du côté d'Ursula. Mais vous avez vu, hein, au niveau de sa de santé, il y a un truc qui, sera, qui, sera, qui se passera. Ouais. Bon, on verra ça. Alors, Ursula, je change. Je sur partie. Va-t-elle euh, rester à la commission UE jusqu'au bout Parce qu'elle en a encore jusqu'en 2024. Donc, on va voir. Allez, Ursula. Intéressé de savoir ce qui va sortir. Bon, elle, elle est à la conquête du monde. Hein. Ça, c'est Ursula. Vous voyez, elle met les, les jambes, ses jambières en plus. Dans le monde, c'est la conquête du monde. Bon, elle, elle n'est pas loin, elle, elle ne veut pas s'arrêter là. Non, d'ailleurs, c'est encore elle, tiens. On l'avait tout à l'heure pour Madame Perruque, comme on l'appelle. C'est <cười> bah, valable aussi pour Ursula, là. Hein. Vous voyez. Qui, pareil, euh, qui. Euh est une femme conquérante, conquérante et une femme de pouvoir. Vous avez les colliers de perles ici. Et vous voyez, en fait, je ne vous ai pas dit, mais elle se met elle-même dans un tableau. Donc, il y a l'ego. Hein. C'est la carte de l'ego, là. C'est le moi-je. Bon, Donc, elle, elle s'estime, pareil, toute puissante. Et elle est à la conquête du monde. Donc, quand vous m'avez dit, euh, est-ce qu'elle va prendre la tête de Nato, bah, En tout cas, euh, elle en a l'ambition, oui. Elle en a l'ambition. Bien. Mais moi, la question, ce n'était pas ça. C'était de savoir, est-ce qu'elle va déjà rester Présidente de l'UE. Alors, est-ce qu'elle va rester présidente de l'UE Ursula. Alors là, c'est un peu le, le fou, le Joker. Ouais. Et là, qu'est-ce qu'on... Ah ben c'est pareil. Hein. C'est incroyable. Ça fait deux fois les, les, les deux cartes de la conquérante. Bon, je dirais qu'elle a envie d'aller plus loin. Vous avez ici, vous voyez Là, c'est je me souviens de, de la signification de cette carte-là. Et c'est vraiment, vraiment euh, la guerrière. Tout à l'heure, on avait les, les, les jambes sur la terre. Et là, on porte un bateau. Bateau nato. Ça, ça, ça, ça ressemble, hein Ouais. Donc, vous avez raison. Hein Elle veut prendre la tête de nato. Absolument. Absolument. Ça, c'est un peu, encore une fois, la carte du Joker. Hein la toute-puissance. Hum. Alors, est-ce qu'elle va le faire <rire> euh, Du coup, j'étais partie comme moi. Du coup, je ne sais plus. Comment j'ai mes cartes Bon, on va les mettre comme ça. Je, je me souviens un peu. Bon, peu importe. Alors, donc, effectivement. Alors, euh, ben, on va demander, est-ce qu'elle aura la présidence euh, de NATO Ah ben oui, donc on a Pinocchio ici, qui voudrait bien prendre sa place. Je vous dis, moi, je, je sais pas, inconsciemment, moi, j'ai quand même l'impression qu'il veut aller plus loin. Bon, bon bref. Donc, elle, ben, elle peut très bien être là. Hein. Ok, et là, il y a les choses qui s'accélèrent. D'accord. Alors là, si on considère que c'est euh, Ursula elle va demander de l'aide à quelqu'un de tout-puissant pour réaliser son ambition. Donc, on va, elle va demander conseil à son maître. Vous avez, vous avez ici encore un enfermement quelque part. Vous avez une femme, vous avez la tête d'une femme. Et vous voyez, elle touche, mais on sent qu'elle est prisonnière puisque c'est l'homme là qui la tient, voilà, donc il y a le pouvoir sur elle. Donc lui, il regarde un siège qui pourrait être vide, par exemple. La Ursula qui va s'en aller. Je pense qu'elle ne restera pas, apparemment. Mais elle n'a pas les mains libres. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui n'est pas vraiment pour qu'elle prenne la suite de Nato. En tout cas, elle ne pourra pas décider toute seule. Ça, c'est sûr. Alors, est-ce qu'elle aura quand même gain de cause Ça, c'est elle encore. Hein. Ça, c'est elle. Elle va dire qu'elle a les compétences, qu'elle a le savoir. Donc, euh... c'est amusant quand même, cette carte-là. Donc, elle va essayer de se vendre. Hein. Ouais. Encore une femme de pouvoir. Mais est-ce qu'elle va avoir gain de cause Hmm, je vois la déception moi avec cette carte là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un peu ici les regrets. Hein. Il y a une porte qui se ferme ici, il y a un portail. Et moi je suis pas sûre. Je vois la, la, la, les yeux baissés. Euh, là on, on serre contre soi une robe. Donc je ne sais pas pourquoi, mais moi j'ai l'impression que c'est la, la déception. C'est pas une attitude de triomphe, ça. Et encore une fois, j'ai un portail derrière, une porte qui est fermée. En plus, elle est colombe. Donc, au niveau des conquêtes euh, guerrières, à mon avis, il y aura une paix qui va, qui va être signée, là. Alors, je m'avance peut-être beaucoup, hein, mais moi, je pense qu'elle elle, elle n'aura, elle, elle perdra la Commission européenne. Et je pense aussi qu'elle n'aura pas NATO. Regardez, il y a des cartes qui sont tombées par terre. Une déception. Il y a une déception. Mais elle va postuler, oui. Elle va postuler. Là, c'est vraiment l'attitude. La, on postule. Euh, tiens, on va demander. Euh, à Ce jeu-là, je n'ai pas encore utilisé. Alors, est-ce que Ursula va avoir euh, la, la, la, le poste de, de, à la tête de, de NATO Alors, Vous avez compris ce que c'est Nato. Alors, ici. <coughs> On est aveugle à la douleur. Bof. Hein. Donc moi j'ai pas l'impression. Hein. C'est une carte de souffrance. Donc vous euh, voyez, déception. Ah c'est un peu gothique le jeu. Puis en plus, c'est encore une femme qui a les yeux bandés. Donc, Moi, je ne pense pas. Puis j'ai la carte 13. Donc c'est euh, la presse quoi. Obsession. Oui, bah oui, effectivement, elle pense, elle pense vraiment à, cette, euh, à, ce, à ce poste. Obsession. La carte part d'elle-même. Donc, elle va vraiment, vraiment, vraiment demander le poste. Ouais, Parasite. Non, elle, elle, à mon avis, elle ne l'aura pas. Hein. Non. Elle ne va pas avoir la conscience de ses... Pardon, la conscience. La conscience aussi, d'ailleurs. La confiance de ses supérieurs. Encore une femme. Parasite. En fait, elle dérange plus qu'autre chose. Donc, non. On peut demander, est-ce que ce sera un homme ça, on peut demander, est-ce que ce sera un homme euh, à la suite de la Commission européenne hein, Ou plutôt, qui va prendre la suite de la Commission européenne Alors, je m'avance peut-être un peu. Donc, Ursula, à mon avis, va dégager. Voilà. Et est-ce que ce sera un homme qui prendra la suite de la, de la Commission européenne Alors, j'ai encore une femme, moi. C'est amusant, on a la même que tout à l'heure. Que... Mais je ne crois pas que ce soit Ursula. Non. Alors, une femme ou quelqu'un. reste ah, bon, je suis quand même une femme. Hein. Quelqu'un, en tout cas, qui. Yin-Yang. Euh... Qui peut être d'une autre. Attendez, je ne dis pas de bêtises. Je sais pas pourquoi j'ai envie de dire d'une autre culture. Quelqu'un qui est très. Euh... Qui est très dans le savoir-faire. Qui est très habile. ouais, qui est très habile. Est-ce que c'est vraiment une femme hmm. Est-ce que ça peut être vraiment une femme Ah, ça peut être une femme. Hein. Ça peut être une femme, effectivement. Une autre femme Ouais, une autre femme qui pour l'instant, dont pour l'instant on ne parle pas. Il y a quelqu'un d'autre qui arrivera. Bon, on verra bien. C'est un, un, un tirage un peu curieux. Je, je, je vous l'accorde volontiers. Mais eh en tout cas, moi j'ai plutôt une figure féminine. Vous allez me dire, il y en a beaucoup d'enjeux. Mais il y a quelqu'un d'autre avec le Yin et le Yang. Alors on verra. Euh, puis en plus, il y a l'oméga ici. Ah, oui, non, c'est le signe de la balance. Attendez, je suis en train de regarder. Tac, tac, tac. Ça ressemblait à un oméga, mais non, c'est le signe de la balance. Ouais, donc c'est ça, quelqu'un d'équilibre, équilibré ou qui va faire en sorte d'apporter un équilibre d'une façon ou d'une autre. Ok, bon. Qui redonnera un équilibre. Bon, oh, voilà. Donc petit tirage éclair, hein. désolé pour le, la panne de batterie, enfin, c'est amusant quand même, c'est un signe. Je vais vous en faire un autre juste après, un deuxième tirage éclair. En tout cas, euh, on garde ça en tête. Et puis euh, merci d'avoir regardé ce tirage éclair. À bientôt, au revoir.